Voilà. Donc euh, en élevant nos pensées aussi vers euh, Dieu notre Père et vers tous ces bons esprits qui sont là pour nous aider, pour nous assister et qui, nous, qui demandent de nous ben, d'élever nos pensées, qu'on soit en meilleure syntonie avec eux et pour cela ben, rien de tel que la prière, l'étude, les échanges, les sentiments fraternels et donc, nous les remercions pour aujourd'hui pouvoir être réunis dans ce sens, pour pouvoir examiner ben, un aspect supplémentaire de, de cette belle philosophie que nous avons embrassée, que nous puissions ben, retenir toutes ces leçons, les mettre en pratique sur nous-mêmes, donner l'exemple autour de nous et que ces lectures puissent également profiter aux nombreux esprits qui peuvent être parmi nous pour suivre le cours avec nous. Voilà. Euh, alors, je vais partager l'écran. Voilà l'écran. Je ferme tout ce qui ne sert à rien ici. Voilà. Euh, donc euh, je vous montre le programme, j'espère que vous le voyez. On est donc euh, le 19, c'est ça 19 février. Et euh, on va voir euh, l'avant-dernier module euh, du, du, du, du, du, du, l'avant-dernier guide d'étude du, du module 1, je vais y arriver qui est l'introduction à l'étude du spiritisme. Donc, on va voir la méthodologie et les critères qui ont été utilisés par Allan Kardec dans son travail de codification spirit. On avait vu l'année dernière un peu qui c'était l'année dernière, décidément, la semaine dernière. Et donc la semaine prochaine, on verra en fait ben, le résultat. Quoi. On va juste voir le résumé de qu'est-ce qu'il y a dans ces livres. Voilà. Donc, si on vient euh, ici, Hop. quelle est euh, la méthodologie et les critères qu'il a utilisés hein? Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a vraiment de différent et de nouveau euh, dans, dans ce que Kardec a fait il y a maintenant euh, 165 ans hein? Et donc, euh, ce qu'il y a de nouveau, principalement, c'est le premier point. Hein? Euh, en fait, il a étudié toutes ces questions euh, spiritualistes. Donc, les tables tournantes, c'était le phénomène au départ plus ben, la question de l'âme, la question de la médiumnité, enfin, l'étude du monde spirituel en général. Il a, il a réalisé cette étude non pas de façon euh, révélée, hein, donc poum, quelqu'un qui vient et qui dit les choses, non, plus, non pas non plus euh, de façon dogmatique, hein, en, en, en disant, ben voilà, c'est comme ça, il euh, n'y a pas plus d'explications, vous devez le croire, etc., mais en appliquant euh, la méthode expérimentale. Donc, comme je le dis souvent, et puis je ne me fatigue pas de le répéter, euh, il a pris euh, donc de la science, il a récupéré euh, la méthode expérimentale qui avait été développée au départ par Descartes, hein, euh, c'est les premiers euh, épistémologues, si on peut dire, hein, le, le, le, et ensuite euh, par euh, d'autres, notamment dans son siècle, hein, Auguste Comte qui avait fondé l'école positiviste, et donc c'est pour ça qu'à l'époque on disait « sciences positives », donc des sciences qui euh, suivent cette méthode expérimentale. Donc euh, euh, l'observation, on, on regarde les phénomènes, on les observe, on essaye des effets de remonter aux causes, on compare les causes pour voir si elles s'appliquent à tous les phénomènes, et donc, est, voilà, est, on est vraiment dans la méthodologie scientifique, d'accord Donc, Kardec a utilisé cela pour observer les tables, pour étudier l'âme, euh, etc. D'accord Ensuite, il y a une deuxième, un deuxième critère qu'il a appliqué, parce que c'est quand même des études un peu particulières. Hein. Vous avez, euh, le, le, donc ce, ce, qui, ce que Kardec a surtout étudié, ben, ce sont des communications d'esprit. Ben, les esprits, ben, déjà, on ne les voit pas en temps normal. Ensuite, euh, ils ne viennent pas avec euh, des signatures électroniques ou des cartes d'identité, prouver leur identité, euh, savoir, comment dire, pour, euh, ou de certificats divers ou variés de ce qu'ils disent c'est vrai. Donc, du coup, ben, il fallait là aussi appliquer un critère assez fort et assez strict euh, que Kardec a appliqué, c'est la généralité et la concordance. Hein. Euh, le, le, si un esprit vient dire quelque chose, ok, ben c'est un élément. Par contre, si plusieurs esprits viennent dire la même chose de façon indépendante, à plusieurs endroits, euh, par plusieurs médiums, dans plusieurs groupes, dans plusieurs pays, même si possible, euh, viennent dire la même chose, là on a ce fameux critère de la concordance universelle de l'enseignement des esprits. Hein. Et euh, donc, c'est ce deuxième critère qu'il a utilisé euh, avant d'accepter euh, le, les communications des esprits. Donc, voilà. Donc les communications des esprits, déjà, il faut qu'elles viennent euh, de façon assez généralisée. Hein. Et la deuxième chose, ben, il faut que ça passe euh, au crible du, de, de la méthode expérimentale, c'est-à-dire toute l'analyse rationnelle. Est-ce que ça fait sens ou pas Est-ce que ça permet d'expliquer ce qu'on voit ou pas euh, donc, euh, ce sont les deux critères principaux qu'il a appliqués. Alors, c'est euh, assez remarquable et révolutionnaire, hein, parce que jusqu'à présent, ben, ces, tous ces sujets qui ont trait à l'âme, jusqu'à l'époque du moins, c'était un peu l'apanage euh, des religions. Hein, les religions qui, eux, elles, procèdent, ont procédé de façon différente. Hein, il y a, les religions, en, en général, au départ, il y a eu un révélateur. Hein, que ce soit Krishna, que ce soit Bouddha, que ce soit Jésus, que ce soit Mahomet, que ce soit d'autres, hein, qui est venu <coughs> et dire des choses, ou même Moïse, hein, la table de la loi. Euh, donc, euh, bon, il y avait déjà ce, ce, comment dire, le côté euh, surnaturel, entre guillemets, du Messie. Hein, donc, il avait reçu quelque chose. On disait, bien sûr, qu'il l'avait reçu directement de Dieu. Hein, un enseignement <coughs> qui, en général, était assez pertinent, hein, puisque sinon, euh, ben, le comment dire, euh, il n'aurait pas résisté autant. Hein, on, on voit que ben, les, le décalogue de Moïse, qui a 3500 ans, est toujours en cours d'actualité. Hein, donc, euh, c'est quand même quelque chose de très fort qu'il a eu à cette époque-là, surtout tenu, compte tenu des conditions qui régnaient à l'époque. Le message de Jésus et l'exemple qu'il a donné, pareil. Hein, on en parle encore 2000 ans plus tard. Donc, euh, c c ça a aussi eu une force assez grande, hein, mais euh, comme partout, euh, ben, c'était du langage archaïque, c'était mal compris. Euh, il y a eu des, des erreurs d'interprétation, des erreurs de traduction. Il y a même eu des trafics, hein, les, les trucs qui ont été repris par les dirigeants religieux pour les adapter plutôt à ce qu'eux, ils pensaient. Donc, le message originel de, de, de, de, de tous ces révélateurs a souvent été déformé euh, et des erreurs s'y sont introduites avec le temps. D'accord Si on prend euh, quelques exemples, euh, ben, Jésus, euh, il n'a jamais dit qu'il fallait un pape, qu'il fallait des églises, euh, que, que les prêtres ne pouvaient pas se marier. Enfin bon, il y, y a beaucoup de choses euh, qu dit, euh, ou, qui, enfin, qui font partie aujourd'hui de la religion qui n'ont qui pas du tout été introduites par euh, le révélateur, mais qui ont été introduites par la suite. Et la deuxième, le deuxième aspect, c'est que, euh, c'est écrit, donc c'est sacré, donc ça on le voit surtout chez les évangéliques hein, qui sont très très attachés à la lettre, euh, ils s'attachent en fait à une lettre qui contient des erreurs comme on l'a vu, pour les diverses raisons euh, au long de ces millénaires qui sont passés depuis, hein, mais bon, euh, ils, ils, sont, ils sont attachés à la lettre et euh, ben, qui comprennent ou qui ne comprennent pas, euh, ils doivent y croire, hein, donc ça c'est l'approche dogmatique de l'Église qui aujourd'hui se perd. Aujourd'hui, les gens, de plus en plus, cherchent à comprendre, cherchent à, à comment dire, à, à voir l'origine, à voir la logique qui existe entre les choses et regardent les choses, disons, d'un esprit de, de curiosité ou critique naturelle hein, légitime, hein, qui suivent d'ailleurs la méthode scientifique, hein, puisque la méthode scientifique, elle est justement comme ça, ça, ça elle consiste à questionner, à voir, à comparer. Et ça, dans l'approche dogmatique des Églises, ça n'existe pas. D'accord Ou ça existe rarement. En tout cas, dans le catholicisme, le protestantisme, c'est le pape qui définit l'encyclique et ensuite tous les, tous les croyants doivent y adhérer. Voilà. Que ce soit qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas, que ce soit logique ou pas logique, c'est comme ça, il faut y croire, point barre. Quoi. Alors que dans le spiritisme, c'est différent. Hein, Kardec, il a, il a observé les phénomènes, il a dit voilà, j'ai observé ça, ça et ça, donc euh, j'en ai déduit que la cause pouvait être ça, et quand on compare la cause par rapport à tous les phénomènes, effectivement, elle les explique, etc. Donc c'est une approche différente, hein, et, euh, qui concerne justement ce sujet qui était jusque-là l'apanage euh, des religions traditionnelles et des dogmes. Oui, euh, Christophe une petite question tout de suite, parce qu'après, on ne oui. sera, sera plus dans le sujet. Avant Descartes, parce que tu parles de la méthode expérimentale que Descartes avait développée, mais avant lui, on utilisait quoi comme méthode Ah, bah oh, il y en avait beaucoup d'autres. Hein. Il y avait les, les philosophes oh. grecs, enfin, ça vient de loin, hein, quand oui. même, euh, la, la méthode scientifique. Hein. Il y aurait oui. tout un historique à faire. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, ben, encore, on dit qu'on est cartésien. Hein mmh. Descartes, il a vraiment laissé son nom euh, alors je ne sais plus exactement si c'était le 17 e siècle, comment est-ce que Descartes était, enfin bon, ceux qui le savent peuvent m'aider et donc il est vraiment venu apporter euh, comment dire il l'a développé, il l'a pas voilà, il l'a développé, c'est ça la oui, oui. mmh, méthode euh, rationnelle cartésienne, parce qu'à l'époque il y avait ce conflit entre la science et et l'Église, justement, hein, avec Galilée ouais. euh, euh, qui a dû se dédire, euh, hein, quand il a osé dire que la terre était ronde, mmh. euh, il a failli se retrouver sur le bûcher. Hein. Giordano Bruno, lui, s'est retrouvé sur le bûcher parce qu'il avait refusé de se dédire. Enfin, voilà. Donc, euh, il, était, il était arrivé à sa conclusion par des études, euh, comment dire, il était sûr de son coup. Hein. Il avait suivi mmh. une méthodologie qui était quand même claire. Hein. Euh, mais euh, voilà, ça contrariait l'Église, ça contrariait les dogmes, et donc euh, voilà. Bon, il y a eu Newton aussi, hein, un, un peu plus tard, euh, qui est pareil, donc c'est vraiment les débuts, je dirais, de, euh, de, de cette période scientifique qu'on connaît aujourd'hui avec cette méthodologie, qui ensuite a évolué dans le… Euh, aujourd'hui, il y a une science qui étudie comment fonctionne la science, ça s'appelle l'épistémologie, et donc, il y a Imre Lakatos, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, etc. Il y a plein de scientifiques qui se sont spécialisés dans, dans, dans l'étude de comment fonctionne la science. Et ce qui est remarquable, c'est que euh, la plupart sont venus après Kardec, ils sont venus au XXe siècle. Et quand on compare euh, la méthodologie qui est admise aujourd'hui par les scientifiques, hein, dans les, par l'épistémologie, on se rend compte, hein, il, y a, il y a un professeur d'épistémologie brésilien de l'Université de Campinas, il s'appelle Silvio Chibeni, qui a comparé la méthode qu'utilisait Kardec avec les principes méthodologiques d'aujourd'hui, et mmh. il, il a montré qu'en fait Kardec avait largement anticipé, euh, certainement grâce à l'inspiration des esprits, euh, ces principes méthodologiques qui sont admis aujourd'hui. Mmh. Michel oui, juste, euh, je voulais avoir une confirmation aussi. Il me semble que quand même, Descartes, euh, puisque c'est le discours de la méthode en fait, hein, oui. euh, il a quand même dit que tout son raisonnement partait du premier principe qui était que Dieu existe, il me semble. Euh, alors oui, c'est possible, effectivement. Hein. Mais bon, l'existence que... de Dieu n'est pas un prérequis pour la science aujourd'hui. Hein. Science... Absolument, non. Voilà. Bien sûr. Il y a mais des lois de la nature disent... et ils en restent là. Maintenant, qu'on appelle mais... les lois de la nature, ils ne rentrent pas forcément dans ces sujets qui classent dans ce qu'on appelle la métaphysique. Quoi. Oui, absolument. Mais ceux qui se disent cartésiens oublient parfois ce premier principe. <rire> c'était trouvais... bon, le petit euh, clin d'œil. Bah, notamment Auguste Comte, hein, dont j'ai parlé aussi, qui a développé le positivisme. Euh, pour lui, Dieu, c'était la nature. Dieu n'existait pas en tant que créateur. C'était, bon, voilà, le, le, la nature qui nous environne, c'est Dieu. Hein? Donc, il, il c'était une vision assez réductrice quand même. Hein, de, en fait, euh, il confondait le, le, euh, le créateur avec la création. Hein? Mais oui. La nature, c'est la création, mais derrière la création, il y a un créateur. Voilà. C'est ça. Merci, donc euh, c'est comment dire euh, c'est un des principes fondamentaux euh, de, donc euh, qui différencie le, le spiritisme de, euh, de à la fois des religions et euh, à la fois aussi de la science parce que la science traditionnelle aujourd'hui elle étudie la matière hein. la science traditionnelle aujourd'hui, Va pratiquement pas, enfin ça commence tout doucement euh, dans, dans l'étude de, de, de, de l'esprit hein, qui, qui classe, comme je l'ai dit à l'instant, de métaphysique. Et donc, euh, il, il, il, hein, après vous avez même dans la philosophie scientifique aujourd'hui, on parle, est-ce que est, tout ça, ça a une réalité ontologique, ça n'en a pas. Vous verrez dans la revue Spirit la qui euh, alors je sais je crois que c'est celle qui va qui est en cours de qui aurait dû arriver déjà mais que, qui est encore en forme en cours de euh, de diagrammation euh, donc euh, aujourd'hui avec les concepts philosophiques d'aujourd'hui il est pratiquement impossible de démontrer que l'âme existe donc ça veut dire que euh, la philosophie elle-même elle est imprégnée de matérialisme et elle permet pas de comprendre dans toute son extension, euh, de, de, de, comment dire, tout ce qui a été fait dans le domaine de l'âme. Et ce que je voulais citer aussi, j'en ai certainement déjà parlé, c'est dans la philosophie, ça, là aussi, les, les, le spiritualisme rationnel avait commencé euh, un demi-siècle à peu près avant Kardec hein, par euh, le, un philosophe qui s'appelait Mende de Biran, donc, un illustre inconnu même chez les... Chez, dans le milieu de la philosophie, hein, parce que euh, donc sa philosophie, lui, il en était arrivé par l'introspection à la conclusion que euh, beaucoup des propriétés de l'être humain ne peuvent pas provenir du corps, mais proviennent forcément d'une âme qui est indépendante du corps. Donc, c'était une philosophie spiritualiste. Hein. Et comme aujourd'hui, la philosophie mainstream euh, est plutôt matérialiste, bon, ben, ces philosophies spiritualistes sont un peu laissées de côté. Il y a très peu ou pratiquement pas d'études qui, qui sont faites sur euh, ce philosophe. Hein. Les, les meilleures études qu'on trouve viennent de l'étranger. Hein. Les étrangers ont plus apprécié cette philosophie que, que nous-mêmes. Hein. Nul n'est prophète à son pays, comme on dit. Et, euh, Et donc, euh, on trouve des livres en portugais, au Portugal, au Brésil, sur même de Biran, alors qu'en français, il y en a, on les retrouve. Ils ont quand même été republié à un moment donné, hein, on, les, on les trouve euh, non seulement à la Bibliothèque nationale de France, mais aussi euh, dans, dans des, dans des, chez des bouquinistes, hein, ou sur des livres occasion. Euh, donc une, une, une philosophie qui était spiritualiste et qui avait un peu préparé le terrain euh, au, au spiritisme, hein, qui allait plus loin. Hein, de Biran, il étudiait l'âme euh, par l'introspection, donc l'âme des incarnés, enfin des, des, des personnes vivantes, hein, et Kardec a bien sûr donc étendu cette étude aux âmes euh, des, des personnes déjà désincarnées, des âmes qui n'étaient pas incarnées. D'accord Donc voilà pour euh, cette partie générale. Donc euh, dans la Genèse, le chapitre 1, c'est là où Kardec, euh, c'est le fameux chapitre qui s'appelle « Caractère de la révélation spirit. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Euh, moi, j'ai déjà lu dix fois bah, ou peut-être même vingt. Et chaque fois que le relis, je découvre encore des choses que je n'avais pas lues lors des, prévues, des, des lectures précédentes. C'est vraiment un texte extrêmement dense, extrêmement riche. Et entre autres, il nous dit, le spiritisme et la science se complètent l'un par l'autre. La science sans le spiritisme se trouve dans l'impuissance d'expliquer certains phénomènes par les seules lois de la matière. Et le spiritisme sans la science manquerait d'appui et de contrôle. Donc, vous voyez, ça, ça illustre tout à fait ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que la science, sans le, la science qui n'étudie que les lois de la matière tangible, évidemment, euh, elle, elle, elle euh, est impuissante, comme il dit, pour expliquer certains phénomènes qui sont liés à l'âme, hein, puisque l'âme, elle est euh, en dehors de la matière tangible telle que nous connaissons, d'accord et à l'inverse, hein, Kardec dit que le spiritisme sans la science manquerait d'appui et de contrôle, c'est-à-dire que le spiritisme, il a pris de la science justement euh, cette euh, méthodologie hein, cette, euh, euh, comment dire, qui permet donc de, de mener des études, de faire les analyses, de contrôler les résultats, de les appliquer euh, aux différents phénomènes qu'on observe, etc. Donc cette méthodologie scientifique. Parce que sans ça, le spiritisme ne serait pas le spiritisme, ce serait tout simplement une autre religion. Vous avez, bon, il y a beaucoup d'autres mouvements religieux qui sont apparus à l'époque, hein, par exemple la théosophie avec euh, Madame Blavatsky, Annie Besant, Butter et tout ça. Mais, ils, ont pris, ils ont pris plein de notions de plein de religions, notamment orientales, donc ils sont venus aussi à des notions de réincarnation et tout ça. Mais bon, ce sont les leaders qui ont, je dirais, fait euh, cette association de choses et puis qui les ont exposées euh, dans des livres, mais ils n'ont pas du tout procédé comme Kardec en disant ben voilà le phénomène qu'on observe, hein, qu'on peut d'ailleurs toujours encore observer de nos jours, hein, ou qui ont existé aussi de tout temps, et, et voilà l'explication euh, hein, par l'analyse qu'on arrive à donner de ce phénomène, explication qui permet aussi d'expliquer d'autres phénomènes. Hein. Alors que le, dans, dans la théosophie, bah la, la base, c'est un peu une affirmation. Hein. Il y a, il y a, le, la théosophie est assez proche du spiritisme, mais il y a quand même quelques points euh, qui se contredisent. Hein. Par exemple, la théosophie dit que la médiumnité, ce n'est pas bon, que ce n'est pas conseillable. Quelque part, la médiumnité, il faut la réserver à des initiés. Donc, vous voyez, on, on retrouve un principe qui vient des anciennes religions euh, le, le, le, le, ce principe initiatique, hein, il y a ceux qui savent, hein, à qui on donne certaines informations qu'on cache au grand public. Hein. Donc c'est les initiés, les enseignements, la doctrine cachée des évangiles, l'ésotérisme en général, hein, qui est lié aussi à ces choses euh, cachées, qui n'existent pas dans le spiritisme, puisque tout ce que, toutes les théories du spiritisme sont dans des livres que vous pouvez trouver, télécharger, acheter, acheter, euh, voilà, ils sont ouverts à tous. Il n'y a pas d'enseignement caché chez les spirites. Il y a des gens qui ont étudié, hein, mais il n'y a pas ce qu'on appelle des initiés qui bénéficient d'un enseignement qui est caché aux autres. Donc, c'est aussi une des grandes différences. Euh, bah, euh, voilà. Alors, après, c'est sûr que même aujourd'hui dans la science, hein, quand vous allez dans la physique quantique, euh, les, bon, il, il, comment dire, les, les théories sont tellement complexes que... Euh, la, la proportion de l'humanité qui est capable de comprendre toutes ces théories avec form des formules mathématiques, des concepts extrêmement compliqués, est très, très réduite. Mais en théorie, pareil, c'est ouvert à tous. C'est publié dans des, dans, des, dans des travaux scientifiques que n'importe qui peut lire, même s'il ne peut pas forcément les comprendre. Mais il n'y a pas ce côté initiatique ou caché ou secret euh, qui, qui, qui existait avant. Et les occultistes, c'est pareil, hein, pas plus. Dans l'occultisme, il y avait ben, ces enseignements qui étaient occultés euh, au grand public, parce qu'on considérait qu'ils n'étaient pas capables ou qu'ils méritaient pas encore de connaître, etc. Donc, ça, c'est un aspect qui a complètement disparu dans le spiritisme. Voilà hein, ça. Oui, tu dis que effectivement, c'est une doctrine qui est accessible à tous. <coughs> euh, par contre, euh, ce qui est important aussi de souligner, c'est le fait que ce, dans, une, dans une science, on a besoin de pouvoir reproduire reproduire oui. les, les, les expériences et d'avoir les mêmes réponses. Oui. Euh, on peut effectivement, c'est ce qu'a fait Kardec, hein, il, a, il a été chercher dans les différents centres spirites oui. euh, des réponses aux mêmes questions. Et donc, pouvoir recouper euh, les, les réponses et pouvoir vérifier qu'on a bien les mêmes réponses partout. Oui. Euh, par contre, euh, ce que je ressens euh, personnellement hein, comme difficulté, c'est qu'on euh, ne peut pas, nous, en tant que spirites, aller interroger les esprits. Je ne fais pas partie d'un groupe spirit et je ne peux pas aller contrôler simplement mes idées ou les idées de, du spiritisme à travers un dialogue avec des esprits. Et c'est ça, c'est un peu frustrant pour le... le, le la personne qui étudie le spiritisme, on aimerait bien pouvoir aller rentrer dans un dialogue avec les esprits. Ben, euh, rien. Alors, déjà, la, pre le premier, la première remarque que tu as faite, c'est de dire euh, que la science aime bien reproduire, la, pouvoir reproduire les phénomènes. Euh, c'est effectivement, euh, quand, lorsque c'est possible, la science le fait, mais même dans, les, dans certaines disciplines scientifiques, tous les phénomènes ne sont pas reproductibles. Par exemple, dans l'astronomie, si tu étudies l'explosion étu d'une supernova, tu es bien obligé d'attendre qu'elle se produise quelque part pour l'observer. Tu ne peux pas la reproduire. Tu vois euh, que, même dans la science, par exemple, qui observe le comportement des animaux, euh, pareil, ils ne peuvent pas demander aux animaux d'avoir le comportement qu'ils veulent observer. Ils sont bien obligés d'être là, d'observer les animaux et d'attendre que le comportement se produise. Je te donne <coughs> quelques exemples. Hein. Et donc, dans le spiritisme, c'est un peu pareil. Euh, les esprits viennent s'ils veulent euh, et donc, euh, ils ne viendront pas comme ça euh, euh, non plus euh, sur demande. Voilà, je veux que vous fassiez dix fois la même chose, etc. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche non plus. Même si, pour certains types d'expériences, comme le fait de bouger une table, j'ai encore une conversation cette semaine avec des, avec des amis qui... qui euh, euh, des expériences de table ou d'assiette ou de Ouija ou autre, euh, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et puis ça se reproduit, et ça fonctionne effectivement partout. Hein, les gens qui me disaient ne touchaient pas l'assiette, et l'assiette en fait elle bougeait toute seule sur la table. Et ils avaient bien observé qu'il n'y avait pas de… Bon. Donc il y a, y a certains phénomènes euh, simples comme ça qui effectivement se reproduisent parce que la quantité d'esprit… Aptes à faire ce genre de phénomène, et puis euh, le fait qu'il y a toujours quelque part des médiums un peu à effet physique fait que le phénomène se reproduit quand même de façon assez courante, même si ce n'est pas systématique. Donc, ça, c'est le, le, un, un premier aspect. Le deuxième aspect, euh, ben, les réunions médiumniques, en théorie, personne, euh, comme je viens d'en parler, là les gens se réunissaient pour faire ce qu'ils appelaient du spiritisme. Alors, ils le faisaient évidemment. Euh, ils n'ont jamais lu le livre des esprits, hein. donc euh, chaque fois, ils m'ont dit aussi qu'ils se sont arrêtés parce qu'à un moment donné, ils ont perdu le contrôle de l'assiette et elle est allée euh, tomber par terre, se fracasser contre le sol. Quoi. Donc, il euh, y a des moments où le phénomène prend une tournure qui les effraie un peu et ils arrêtent. Hein. Et heureusement, d'ailleurs. mais hein. C'est parce que en fait c'est plus un jeu ou un amusement, une curiosité que vraiment une étude. Maintenant… Euh, pour les personnes qui veulent vraiment faire des études hein, euh, sur, des, sur, des, sur des questions euh, ben, que, que, que chacun peut se poser de façon sincère et tout, euh, là, en général, les esprits viennent et répondent, notamment notre guide spirituel. Hein, euh, donc, faire des réunions, moi, je, je, on n'encourage pas tout le monde à comme ça faire des réunions euh, avant de au moins avoir... Euh, euh, pris connaissance donc, euh, notamment du livre des médiums pour euh, savoir euh, bah, à qui on a affaire au niveau des esprits et qu'est-ce qu'il faut faire quand il y en a des mauvais qui commencent à, se, à, à nous embêter, euh, et comment il faut faire pour attirer les bons, etc. Donc faut, il faut quand même avoir un minimum de connaissances avant de se lancer dans l'expérience, mais une fois qu'on a ce minimum de connaissances, rien n'empêche euh, d'y aller. Pareil, il vaut mieux ne pas être seul hein, parce que voilà… Tout seul, il vaut, il vaut mieux être deux ou trois pour faire ces expériences, toujours pour les mêmes raisons. Quoi. À deux ou trois, mais il y a, il y a, avec quatre yeux ou six yeux, on a plus de discernement qu'avec que deux. Mais après, rien n'empêche de, de, de, de, de se réunir et de faire des expériences et de poser des questions. C'est ce qu'on a fait, nous, en 1997 à Tannes, quand on a créé le groupe. Donc, j'avais eu l'occasion de participer à certaines réunions ben, que Joël connaît, hein, Tours, Abron ou ailleurs avec Roger Pérez et autres. Hein. Et donc, on a créé un groupe ATAN euh, où les gens se sont réunis. On a commencé à étudier, on a commencé à faire des réunions médiumniques aussi. Et puis, euh, ben, assez vite, euh, il y a des questions qui ont été posées, euh, mais bon, c'était des questions, euh, comment dire, qui avaient déjà été répondues par ailleurs. Et puis, ben, ce qui s'est passé, c'est que les esprits nous ont répondu, ben, nous, on n'aime pas se répéter, cette question-là a déjà été répétée, elle a, été, elle a déjà été répondue plusieurs fois, donc étudiez les livres et puis venez après avec des questions complémentaires. Donc, c'était une réponse, entre guillemets, un peu euh, sèche, si j'ose dire, quoi, mais qu'on peut, qu peut parfaitement comprendre. Quoi. Si, on veut, si, si, si, si, si, si, si tu veux aller voir un professeur d'université sur un point particulier, euh, il ne faut pas aller lui demander l'ABC. Tu vois, C ça, ça a du sens. Et puis euh, ce qui a du sens chez nous, ça a du sens aussi dans le monde des esprits. Voilà. Alors aujourd'hui, ben, on continue à faire des réunions médiumniques. On les fait même en ligne, hein, virtuelles. Euh, mais le travail, on a un but, quelque part, un programme. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu la présentation de ce programme. Il s'appelle, euh, euh, donc c'est pour justement euh, poser des questions sur des notions nouvelles comme l'épigénétique, euh, comme euh, les, les, les questions d'ectoplasmie et ce genre de choses, donc euh, pour euh, questionner les esprits euh, sur des points qui n'avaient pas été euh, résolus jusqu'à présent. Euh, euh, par euh, Alan par par, euh, Kardec et puis ses, ses continuateurs, hein, de Delane, Denis et autres. Euh, mais euh, là aussi, donc, il y a toute une méthodologie qui se met en place. Aujourd'hui, le fait d'être indépendant avec Internet, euh, toute l'information qui circule à la vitesse grand V de partout, c'est un peu plus difficile à réaliser. Hein, donc Il faut des protocoles un peu plus serrés, hein, genre double aveugle, ce, ce genre de choses. Il y a déjà plus d'une dizaine de groupes dans le monde entier qui sont prêts à participer à ce projet. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que ben, les premières réunions médiumniques qui se font, les esprits demandent d'abord de, de faire un travail, euh, comment on peut dire ça, d'assistance aux esprits souffrants, hein, parce qu'on est tous euh, partout entourés, euh, hein, la, la, la psychosphère de la Terre est très, très lourde. Et donc, ça complique un petit peu la venue des esprits pour aller plus loin dans certains enseignements. Donc, pour l'instant, en fait, les groupes, ils ont commencé à faire essentiellement du travail d'assistance aux esprits souffrants, même si de temps en temps, il y a un esprit qui se communique pour donner spontanément quelques enseignements. Voilà. Mais je pense que cette année, ou peut-être voilà, dans un futur proche, on arrivera à changer et à passer euh, donc, euh, à ces études, qui, où il y a tout un groupe en fait, euh, qui les coordonne. C'est du travail collaboratif. Donc, on est en train de s'organiser justement pour reprendre euh, cette méthodologie, hein, adaptée bien sûr au jour d'aujourd'hui, euh, qu'avait utilisé Alain Kardec au départ. Alors après aussi, euh, Vincent, ce qui se passe, euh, en, quand moi, quand je me suis posé sincèrement certaines questions, à un moment donné, hein, j'étais tout seul, il n'y avait pas encore le groupe euh, à, à, à Tannes et tout. Ben, euh, quand tu te poses sincèrement une question, il y a un moment donné, tu te rends compte que tu, tu te retrouves dans une situation où. Euh, ben, sans que tu le veuilles, hein, ton guide spirituel ou autre, t'ont amené quelque part où on fait de sorte qu'il y a quelque chose qui se produit spontanément pour te convaincre, tu vois. Alors, euh, c'est effectivement ce qui est arrivé hein, avant de faire le groupe à Il y a des gens qui nous ont appelés euh, pour dire, tiens, ben voilà, euh, on fait du spiritisme, est-ce que vous pourriez venir On a des questions à vous poser, etc. Donc, on y est allé, hein, c'était… J'y étais allé avec d'ailleurs un, un autre collègue qui habite ici à Belfort, qui faisait partie, enfin qui fait toujours partie d'ailleurs du cercle Spirit Alain Kardec de Nancy, hein, qui a là aussi une tendance, un courant un peu différent. Et puis on est allé chez ce monsieur-là et c'est là où ben, la première fois j'ai vu, vu une table tourner, bouger, léviter, etc. Donc je n'avais pas besoin de le voir, mais à un moment donné, les, les circonstances ont fait que ben, spontanément je l'ai vu. Et pareil, c'est au niveau de, de, de, de, de, comment dire, de la médiumnité, de l'obsession, de la désobsession. J'ai aussi été euh, confronté à des phénomènes euh, où j'ai pu moi-même constater de visu que euh, ce que disait Kardec, euh, encore, euh, ça se reproduisait encore de nos jours. Tu vois Donc il faut, comme je dis toujours, déplier les antennes et les occasions finissent toujours par se présenter. <rire> voilà. Maintenant, bon, euh, nous, on encourage, bon, les groupes aujourd'hui sont virtuels, on encourage, euh, euh, comment dire, euh, la formation d'autres groupes. Hein, il y en a un d'ailleurs qui existe sur Strasbourg. Alors, il, je ne sais pas s'ils font des réunions médiumniques. Enfin, ils en faisaient il n'y a pas si longtemps. Donc, à mon avis, ils doivent encore en euh, faire. Et puis, on encourage effectivement les groupes, la création de groupes de partout quoi, pour justement redonner… Euh, ben, le groupe a aussi, si tu veux, le, le, le grand-père ou la grand-mère qui se communiquent et qui viennent donner. Un, tu vois, il y a aussi cette, cet aspect consolation personnelle, quoi, qui, hein, est, euh, qui, qui est que Kardec a toujours euh, euh, fait beaucoup d'éloges dans ce qu'il disait hein, et qui, qui fait aussi partie, justement, de ces réunions euh, au niveau euh, familial et tout ça. Et donc, euh, ben, même dans ces réunions virtuelles, ben, de temps en temps, il y a euh, comment dire, un proche, Dave, 1, qui vient donner un petit signe, ou on parlait de Roger Pérez, Roger Pérez qui vient se communiquer, nous dire un bonjour de l'au-delà, nous aider dans le travail, etc. Donc, c'est... Pardon. On arrive d'autant mieux à reconnaître ces esprits-là qu'on les a connus de leur vivant. Hein, donc, on, on arrive assez facilement euh, à les reconnaître. Voilà, donc, euh, le spiritisme, ce n'est pas la théosophie, la médiumnité, on encourage à la pratiquer, pas n'importe comment, hein, et avec un minimum d'études, hein, pour ne pas tomber dans les écueils qui sont l'obsession, le fait que des esprits viennent avec des fake news, voyez, on utilise du langage moderne, à nous raconter des carabistouilles et à nous mener par le bout du nez. Ça, ça arrive malheureusement assez souvent, si on n'a pas la connaissance qui nous permet d'avoir le discernement pour pouvoir bloquer, et rejeter dès le départ, les, élo éloigner les esprits qui ont de mauvaises intentions, voire même nous les aider à, à revenir dans de meilleures dispositions. Voilà. Alors, on continue toujours dans ce chapitre 1, qui est le caractère de la révélation spirite, où Kardec nous dit de façon beaucoup plus précise qu'au moyen d'élaboration, le spiritisme procède exactement de la même manière que les sciences positives. Donc, sciences positives, là, c'est dans le positivisme d'Auguste Comte. Hein, C'est-à-dire qu'il applique la méthode expérimentale telle qu'elle était établie à l'époque. Hein. Il n'établit aucune théorie préconçue. Alors, vous voyez, là, Kardec, il dit que euh, il, il, quand il a commencé à observer, hein, il n'avait pas émis la théorie que c'était les esprits qui se communiquaient. C'est le phénomène lui-même, qui, euh, qui, quand, quand la question a été posée, qui êtes-vous, pour vous communiquer, qui a répondu en disant nous sommes des esprits de personnes qui étaient vivantes et qui se sont désincarnées. Donc, ce n'était pas la théorie préconçue, c'est le phénomène lui-même qui est venu euh, confirmer euh, cette théorie, d'accord, mais quand on regarde la méthodologie scientifique aujourd'hui, le fait d'avoir des théories préconçues, des hypothèses, c'est quelque chose qui est tout à fait admis dans la méthodologie, hein euh, d'avoir euh, un paradigme, donc un plan, euh, je peux vous citer plusieurs exemples, hein euh, le, le, le, la planète Neptune par exemple, ben, les calculs avaient démontré qu'il euh, y avait quelque part une anomalie dans euh, les révolutions des planètes. Et pour expliquer cette anomalie, euh, ben, il y a des, des scientifiques qui se sont dit « Tiens, ben, si on rajoutait une planète à, à tel endroit de telle masse, euh, là ça fonctionnerait. » Et donc ils ont cherché, ils ont fini par trouver la planète Neptune. Donc c'est là où on voit que le fait d'avoir des théories préconçues ou des hypothèses hein, parce que théorie, ça veut dire c'est gravé dans le marbre. Non, dans la science, rien n'est gravé dans le marbre. Hein, c'est une hypothèse qu'on émet, euh, qui a pu être observée par la suite. Le boson de Higgs, plus récemment. Hein, ce sont... et, et ça fait même partie aujourd'hui de la science, de dire on a un modèle, une philosophie, et puis on, on, on... parce que ça permet d'accéder, d'orienter les recherches. Hein. Ils ont... la, platu... la planète Neptune a été trouvée parce qu'il <rire> y a eu cette théorie. Et donc, on est allé observer dans, ces... dans cette région-là, et c'est comme ça que ça a facilité en fait l'avancement de la science, le fait de la trouver. Quoi. Mais même ça, Kardec s'était refusé à le faire, voyez, alors qu'aujourd'hui c'est admis. Il n'a posé comme hypothèse ni l'existence et l'intervention des esprits, ni le père-esprit, ni la réincarnation, que Kardec d'ailleurs il avait du mal, il, était, il a eu du mal quand même à être convaincu de la réincarnation au début, hein, ce n'était pas tout de suite euh, évident, oui. ni aucun des principes de la doctrine. Il a conclu à l'existence des esprits lorsque cette existence est ressortie avec évidence de l'observation des faits et ainsi euh, donc, euh, a été fait euh, des autres principes. Vous voyez donc là, c'est une illustration de euh, la, cette fameuse méthode expérimentale que Kardec avait suivie dans l'élaboration de euh, la philosophie spirite. D'accord alors, euh, ensuite, euh, l'universalité de l'enseignement des esprits. Donc, on, on trouve cette autre phrase. « La seule garantie sérieuse de l'enseignement des esprits est dans la concordance qui existe entre les révélations faites spontanément par l'entremise d'un grand nombre de médiums étrangers les uns des autres et dans diverses contrées. » Donc, ça, c'est l'universalité de l'enseignement des esprits. Les esprits disent la même chose partout, de façon spontanée, et indépendante, d'accord Et Kardec développe euh, cette, euh, cette, euh, ce contrôle universel de l'enseignement des esprits dans l'introduction de l'évangile selon le spiritisme, hein, parce que, bon, pourquoi est-ce que les esprits auraient plus d'autorité pour interpréter les paroles de Jésus que les religions établies et le pape Il hein fallait bien qu'il parle de ça dans l'introduction de ce livre-là, d'accord et c'est effectivement ce qui s'est produit parce que quand on regarde bah, les, les communications dans l'évangile, il y en a qui viennent de Karlsruhe les autres viennent de, hein, de, de Varsovie de, voilà, à l'époque déjà donc les communications de Paris de Bordeaux, d'ailleurs hein, provenaient d'un de, de, de, de, peu partout et donc euh, toujours dans la genèse, dans l'introduction il euh, nous précise aussi que c'est cette collectivité concordante de l'opinion des esprits, passée en outre au critérium de la logique qui fait la force de la doctrine spirite et en assure la perpétuité. Pour qu'elle changeât, il faudrait que l'universalité des esprits changeât d'opinion et qu'ils vincent un jour dire le contraire de ce qu'ils ont dit. D'accord Donc, euh, cette, ce contrôle universel de l'enseignement des esprits a donc servi pour établir la la philosophie spirituelle telle qu'on la connaît aujourd'hui, euh, que plusieurs esprits disent la même chose, c est, c est, là encore, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Hein? Il faut en plus passer le critérium de la logique. Est-ce que ça a un sens Est-ce que c'est logique Est-ce que c'est cohérent avec le reste Est-ce qu'on retrouve une cohérence d'ensemble dans toute cette philosophie Est-ce qu'il n'y a pas des aspects de cette philosophie qui se contredisent les uns les autres Et si oui comment lever cette contradiction. Donc là, vous voyez, euh, donc, euh, la concordance, oui, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi l'analyse derrière d'utiliser le bon sens et la raison que Dieu nous a donné euh, et de le mettre en pratique, notamment et particulièrement sur ce genre d'enseignement. Donc, vous voyez que là, on est, euh, comment dire, euh, loin du dogmatisme religieux euh, des églises. Hein. Euh, Là-bas, c'est... Tu comprends, tu comprends pas, tu dois croire parce que c'est écrit ou parce que le pape l'a dit ou parce que ci si ou parce que ça. Voilà. C'est euh, Et puis d'ailleurs, si tu le fais euh, et si tu restes sage, si tu le mets en pratique, tu iras au paradis. Si tu le fais pas, tu iras en enfer. Donc, il y a le, le bâton et la carotte aussi, hein, en plus. Donc, on est vraiment dans ce dogmatisme religieux, dans ce qu'on appelle l'hétéronomie. Hein, alors que euh, dans le spiritisme, c'est euh, l'approche qui est inverse, c'est-à-dire... Observez, regardez, voilà euh, les, ce qu'on a pu en déduire, analysez vous-même si vous trouvez ça logique. Hein, euh, et, et donc, on est dans l'autonomie, hein, c'est-à-dire que euh, c'est ce, ce changement qui est en fait est assez difficile euh, déjà à réaliser pour chacun, hein, même si la Révolution française nous a aidés pour sortir du joug de non seulement des, des monarques, mais aussi des, des religieux, hein, qui avaient tout pouvoir avant la Révolution, pour conquérir justement la liberté qui va dans le sens de l'autonomie. Hein. Mais encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore soit les capacités, soit la volonté euh, d'aller dans l'autonomie. Hein. Je cite toujours l'exemple de ma mère qui disait « je suis née catholique » et puis elle est morte catholique, effectivement. Effectivement. Parce que elle voulait pas se poser les questions, et voilà, ça, ça la satisfaisait, elle avait pas besoin de plus, et puis donc plus grand respect pour sa croyance. Elle souhaitait rester euh, donc dans sa croyance religieuse, et c'est très bien comme ça si ça l'aide à faire le bien, et ça l'a aidé à faire le bien, d'accord. Mais beaucoup de, beaucoup de, moi par exemple, ben j'étais au catéchisme hein, en Alsace, c'est pas, on est, on, on, la religion est enseignée. Même si c'est facultatif dans les écoles, hein, contrairement au reste de la France, hein, c'est pour les particularités de l'Alsace-Moselle, qui n'est pas laïque au même sens que le, le reste de notre pays. Bon, ben, c'est. Donc, j'ai connu ces, tous ces enseignements, et puis après, ben, au fur et à mesure, quand on grandit, on pose des questions, et on se rend compte que les questions, ben, on bute souvent sur une non-réponse, et c'est là où. Euh, il ben, y, y a cette insatisfaction qui fait que, en plus, on regarde tous les abus qui ont été commis, on voit très bien qu'il euh, y a des choses qui sont utilisées comme instrument de domination des masses et tout, et donc il euh, y, y a un mouvement qui, où on s'éloigne des, des, des religions. Il y a eu un article qui est paru dans un journal luxembourgeois récemment, là, que, que, que m'a envoyé une luxembourgeoise et que j'ai remis sur, sur mon site Facebook, euh, qui montre justement qu'aujourd'hui, la spiritualité se détache de la religion. C'est-à-dire que de plus en plus de gens font de la spiritualité de façon indépendante des religions. Et puis c'est exactement ce qu'avait fait Kardec. C'était une philosophie spiritualiste, expérimentale, hein, mais qui était déconnectée des religions et de leurs méthodes dogmatiques. Christophe oui, euh, c'est Claudia ce en fait. Claudia, <rire> euh, oui. Je m'excuse et j'arrive pas trop à m'exprimer encore en français. Je vais essayer d'être euh, le plus précis possible. En fait, il y a une phrase euh, qui dit pour, pour qu'elle changeât, il faudrait que l'université des esprits changeât d'opinion et qu'ils oui. vissent un jour dire le contraire de ce qu'ils ont dit. Oui. Alors. Euh, et une question que j'ai toujours dans ma tête depuis un moment, c'est qu'en fait, en étudiant euh, le spiritisme, euh, je me considère une déboutante toujours, euh, mais au fur et à mesure que le temps il est passé, il y avait des questions, quelques-unes, pas beaucoup, mais quelques-unes dans des esprits, euh, que j'avais de mal. Et donc, euh, en ayant étudié ailleurs aussi, en même temps, oui. avec mmh. le temps, j'ai pour m'apercevoir Oh, c'est ce que j'ai ressenti. J'aimerais aussi avoir votre avis. C'est que il y avait des choses, tout comme Moïse nous a dit à l'époque. C'est ce qu'on était, on était prêt à pouvoir comprendre pour l'époque. Oui, Et donc oui. je me demandais, je me demandais si dans le spiritisme, dans la philosophie spirit, euh, ce n'est pas passé la même chose aussi. Oui. C'est-à-dire. Oui, oui, oui. C'est pourquoi je dis ça, parce qu'on en parle de l'universalité des esprits, change d'opinion. On sait qu'il y a plusieurs, euh, on va dire, types d'équipes spirituelles et qui se présentent. Et je me demande si effectivement, une fois qu'on a, on a on, on, ah, comment est-ce qu'on en français, une fois qu'on aura passé par cet apprentissage que je considère la base spirit, parce qu'elle est la base pour tout, pour qu'on puisse avancer. Dans, au-delà de tout ça, à avancer vraiment en tant qu'être spirituel, euh, je me demande si on n'aurait pas encore d'autres informations qui pourraient nous être données par la suite. Pourquoi je dis ça? Parce que je rajoute aussi ce que vous aviez dit tout à l'heure euh, concernant l'ésotérisme. Je me suis aperçue qu'en étudiant l'ésotérisme, en même temps que j'étudiais le spiritisme, euh, qu'il y avait des choses... Qui se les aurait euh, sous euh, avant d'avoir étudié le spiritisme, les bases de spiritisme, bah, je ne pourrais pas. Je pourrais pas comprendre. Je n'étais pas prête. Et j'aurais même peut-être euh, resté dans une obsession forte. Et c'est ça que je, je voulais poser comme question à vous. Euh, je ne sais pas si vous avez euh, étudier un peu l'ésotérisme, mais quand j'ai étudié pour peu l'ésotérisme, j'ai compris que je n'aurais pas pu. Euh, on va dire assimiler certains enseignements s'ils auraient donné été donnés à tout le monde à l'époque aujourd'hui oui j'ai pu assimiler avec le spiritisme ça m'a aidé énormément, je n'aurais pas pu faire autrement commencer par les autorismes et après aller dans le spiritisme mais les deux ensemble, j'ai compris qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être montrées à tout le monde au début il y a des personnes qui pourraient ne pas aller bien spirituellement parlant et j'aimerais savoir votre opinion alors euh, effectivement c'est une bonne question euh, les esprits eux-mêmes et ça on, on, ils, ils le disent on peut voir euh, par exemple dans le livre des esprits à, à plusieurs endroits sur plusieurs sujets euh, certaines questions qui ont été posées auxquelles les esprits n'ont pas répondu par exemple euh, ben, dans les toutes premières questions du livre des esprits sur euh, la nature intime de Dieu hein. et les esprits répondent en disant euh, nous-mêmes on ne sait pas hein, et même on, on, sait on, en, on en sait peut-être un peu plus mais vous-même c'est un sens qui vous manque c'est-à-dire que vous, êtes, vous, vous, vous auriez encore du mal à le comprendre et donc à ce genre de questions-là ben, ils n'ont pas répondu ils ont dit on, on laisse ça pour plus tard euh, on voit la même chose aussi ben, dans l'Évangile selon le spiritisme, euh, quand, quand dans, notamment dans, dans, dans les tout premiers chapitres aussi, « Je ne suis point venu détruire la loi, mais l'accomplir euh, », où, où je suis revenu, où mon père vous renverra le consolateur pour vous rappeler tout ce que je vous ai dit et pour vous dire d'autres choses. Donc là aussi, clairement, euh, on, on comprend qu'il y a 2000 ans, Jésus a dit un certain nombre de choses, mais il n'a pas tout dit parce que euh, c'était encore des, des enfants de l'école maternelle, hein, dont, dont je faisais partie à l'époque, qui n'avaient pas les moyens de comprendre l'existence de l'âme, euh, toutes ces choses abstraites. Et donc euh, forcément l'enseignement qui est apporté par les esprits, il est adapté à notre faculté de compréhension. Donc ça, ça veut dire deux choses qui sont assez fondamentales aussi et que Kardec affirme très clairement, c'est le caractère progressif de, du spiritisme. C'est-à-dire que euh, s'il y a une nouvelle euh, information qui vient euh, qui, et, et donc qui euh, est admise, entre guillemets, euh, alors c'est là, là où il faut faire très attention. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui vient en disant « moi je pense que » et puis d'essayer d'imposer ça comme une vérité. Non, il faut que ce soit une nouvelle information qui, qui fasse l'unanimité, qui passe par ce contrôle universel, et qui soit en accord avec le bon sens et la raison par rapport à notre faculté de compréhension d'aujourd'hui. Donc, si à partir de là, il y a, il y a, il y a un nouvel élément qui est démontré, ben, le spiritisme, il l'admet. Il, il hein, le spiritisme, il va évoluer avec le temps. Il n'est pas gravé dans le marbre. Et il évolue notamment avec la, la, la capacité de compréhension qu'on a aujourd'hui. Mais euh, c'est là où je répète, c'est-à-dire contrairement justement à... à à ces choses initiatiques, où il y en a quelques-uns qui savaient et les autres pas, euh, le spiritisme ne procède pas comme ça. C'est-à-dire, si un jour, il y a un nouvel enseignement qui vient, il sera aussi euh, ouvertement disponible pour tout le monde. Il hein. n'y mm -hmm. euh, aura rien qui sera réservé à des initiés et caché au reste. Ça, il n'y aura jamais dans le spiritisme. d'accord C'est contraire à ce principe donc, on expose cette nouvelle théorie. Bon, il y aura peut-être des gens qui n'auront pas les capacités de le comprendre, mais d'autres auront les capacités de le comprendre. Ceux qui ne comprennent pas aujourd'hui le comprendront peut-être demain, mais on ne va pas leur cacher pour autant. Ça restera à leur disposition, à la disposition de tous. D'accord Et, et c'est là où on trouve, comment dire, une grande différence euh, hein, entre… Pas mal, de, de effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements ésotériques, euh, etc. Bon, le, le spiritisme, lui, part sur ce critère qu'on vient d'expliquer aujourd'hui. Voilà. Est-ce que c'est démontré Si c'est démontré, oui, ben, voilà, on l'enseigne. À, à tous ceux qui veulent ou qui peuvent le comprendre sont les bienvenus. C'est caché à personne. Et euh, ben, on, on continue à construire à partir de là. D'accord vous voyez, Kardec, il y a plein de choses. dont il, Le mot ectoplasme, par exemple, n'existait pas à l'époque de Kardec. On parlait de fluide. Donc, euh, les phénomènes de matérialisation, bon, Kardec en parlait un petit peu, mais ça a été énormément développé uniquement par la suite, hein, par William Crookes, euh, euh, l'Institut Métapsychique International et tout ça. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont évolué depuis, le, le, depuis Kardec. Les connaissances, par exemple, au niveau du, du, des centres moteurs du cerveau, le système nerveux, le corps humain, hein, quand Kardec disait « les esprits pour la psychographie agissent sur la main du médium », de déjà, il disait « ils agissent sur le centre moteur de la main qui est dans le cerveau hein, ». Il, il y a eu quand même un certain nombre d'évolutions. Hein. Il y a Einstein aussi qui est passé par là avec son E égale MC2. Eh bien, quand on regarde, bah, oui, euh, la, la, hein, le, le fluide cosmique universel qui se condense sous forme de matière tangible, Tout, toutes ces découvertes qui sont venues, hein, même la mécanique quantique, mais il n'y a rien qui est venu contredire le spiritisme. Au contraire, le spiritisme, il a absorbé hein, de, toutes, toutes ces nouvelles découvertes scientifiques sont un peu venues comme une confirmation Hein, de, de la base qui, et ils sont venus aussi d'une certaine façon la compléter l'épigénétique dont je vous parlais tout à l'heure hein, c'est bon euh, la génétique pareil à l'époque de Kardec on ne connaissait pas hein. donc aujourd'hui ben, la génétique c'est voilà j'ai un patrimoine génétique euh, boum boum euh, on est arrivé quelque part un peu à ce que Marlène Nobrey appelait la dictature des gènes hein. mais l'épigénétique justement c'est quelque chose qui montre que eh bien, comment dire, le, le patrimoine, l'ADN hein, de, de, au, au niveau d'un enfant peut évoluer avec le temps, et avoir quelques modifications. Donc, qu'est-ce qui conditionne cette évolution de l'ADN Qu'est-ce qui fait qu'une euh, personne qui, dans ses gènes, a une prédisposition à une maladie génétique euh, ne la développe pas, alors que d'autres la développent donc, on voit bien là qu'il y a quelque chose d'autre qui influence, que ce n'est pas les gènes qui déterminent tout. Il y a quelque chose d'autre, qui est l'esprit, hein, qui euh, vient euh, influencer ces gènes et faire de sorte que, même avec une prédisposition, on développe la maladie, on la développe. Bonjour Christiane, est-ce que tu viens de m'appeler Alors, c'est ce qu'on appelle euh, effectivement euh, l'épigénétique. Hein. Et donc, ça, c'est une science qui est toute nouvelle, hein, qui démarre à peine et que effectivement donc… Euh, euh, on aimerait bien questionner les esprits euh, sur, euh, sur euh, cette science-là. Donc, c'est là où on voit donc, comment, euh, ben, au fur et à mesure, euh, les connaissances au niveau du spiritisme évoluent. Maintenant, ce qu'on voit malheureusement beaucoup, et c'est là où aussi où il faut se méfier, c'est euh, des gens qui viennent et qui affirment des choses. Euh, moi, je pense que c'est comme ça. Donc, mm -hmm. Moi, je pense que ben, c'est une opinion personnelle, point barre. Elle, elle est respectable en tant qu'opinion personnelle. Mais elle ne passe pas par ce critère de l'universalité euh, de, de l'enseignement des esprits. Ce que cette personne pense, ça peut être vrai, mais ça peut aussi être fou. Donc il faut toujours pas, jamais rien prendre pour du pain béni et toujours tout passer au crible du bon sens et de la raison. Donc rester dans cette méthodologie que Kardec avait employée au départ. <rire> tu vois, il y a le, le magnétisme, les centres de force, les chakras il y a. Alors il y a des spirites qui, qui, qui hein, même Marlène Naubré elle-même, parlait beaucoup de ces centres de force. Ça n'existait pas, enfin, Kardec, il n'en parlait pas du tout de ces centres de force. Ce sont des notions qui sont venues par après, qui sont d'ailleurs euh, encore discutées, même au sein du mouvement spirit. il y en a qui l'admettent, comme Marlène Naubré, c'était son cas, alors que d'autres disent, euh, non, ça ce sont des, des choses qui sont venues se greffer, mais qui manquent encore de, euh, de, de, de démonstrations scientifiques. Tu vois Donc, euh, euh, mais il faut toujours garder, entre guillemets, une, neutralisation, une neutralité, comme il disait, pas avoir de théorie préconçue, rien rejeter a priori et non plus rien accepter de façon aveugle. Hein. Donc, ni négation, ni, négation, ni crédulité. Voilà. C est, c est le, la négation systématique et la crédulité, c'est les deux extrêmes qui ne sont pas bons. Il faut, faut rester dans la neutralité quelque part au milieu. Oui. D'accord. Voilà. Merci. Et donc, effectivement, est-ce que, bon, parce que les esprits, eux, qui sont venus, ils sont, bon, c'est le niveau au-dessus de nous, hein, les esprits comme, je ne sais pas, Jésus ou tant d'autres, tous ces missionnaires qui sont passés sur la Terre, euh, ils ne sont pas venus nous raconter quelque chose qui est faux, et que demain, ils viendront dire, ah ben non, vous avez dit ça, ben maintenant, on vous dit que ça, c'était faux, on vous dit autre chose. Ce n'est pas comme ça qu'ils procèdent. Ils, ils, ils donnent ce qu'on est capable de comprendre, ils s'arrêtent là, et ensuite, ils viennent donner les compléments, petit à petit, au fur et à mesure qu'on est capable de comprendre un peu plus. D'accord Donc, le fait que l'universalité d'esprit change d'opinion, euh, ça paraît quand même très peu probable. Je ne l'ai pas vu encore pour l'instant. Il y a un autre exemple qu'on peut citer, c'est justement la question de la réincarnation. Donc, la réincarnation, à Paris, chez Kardec, les esprits sont venus le dire haut et fort. Ils n'ont jamais caché la réincarnation. Voilà. Et Kardec lui-même a eu du mal à, à l'admettre au début, mais il a fini par se rendre à l'évidence des arguments. Par contre, si vous allez chez les spiritualistes américains ou anglais, les esprits là-bas n'ont pas parlé de réincarnation. Ils n'ont pas dit que la réincarnation n'existe pas. Ils en ont tout simplement pas parlé. Alors pourquoi C'est parce qu'en euh, en, en Amérique notamment, ben, il y avait encore l'esclavage, les discriminations avec les Noirs, a, malheureusement encore aujourd'hui. Hein. Et donc, euh, s'ils avaient parlé de réincarnation, ils auraient « choqué » entre guillemets la culture et les opinions de l'époque. Hein. Et donc, le fait qu'il se soit abstenu d'en parler là-bas, c'était plus lié à, à quelque chose de culturel, pour essayer déjà de faire passer le reste, que l'âme existe, etc., avant de passer à cette question de réincarnation. Et ce n'est pas par hasard non plus que Ian Stevenson, hein, le, le, le, ce fameux chercheur contemporain sur la réincarnation, euh, est né et a travaillé aux États-Unis. Hein. Donc, euh, aujourd'hui, euh, même les spiritualistes anglo-saxons euh, sont de plus en plus convaincus de la réincarnation. Oui, Fabrice. Oui, Si je voulais savoir, euh, ça, si d'autres informations, on entend des informations importantes, doivent arriver, je ne doute pas qu'il y en aura parce qu'on a encore beaucoup à apprendre, il faudra quand même euh, des gens pour les recevoir, ces informations. Je veux dire, par là, qu'il faudra des Kardec, des Denis, des Chico-Xavier, des... Et je serais tenté de dire qu'aujourd'hui, mis à part Divaldo Franco, il euh, n'y ben, a ouais. personne d'autre ben, Ça m'inquiète pas du tout, hein, parce que bon, des Kardec, des Léon Denis, bon, il y en a un par, euh, un par siècle en gros. Quoi. Même Divaldo, bon, il a écrit beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup de nouveautés dans ses livres, hein, par exemple... Une des nouveautés que Divado a apportées dans ses livres, c'est que, euh, ben, en parlant notamment des réunions médiumniques, que les réunions médiumniques continuent dans l'au-delà. Ça peut paraître un peu surprenant, comment est-ce que dans l'au-delà, où on est dans le monde des esprits, il y a encore besoin de réunions médiumniques Eh bien, hein, quand on lit les livres, euh, c'est ce qu'il dit. Voilà. Donc. C'est quelque part les esprits qui sont venus lui enseigner ça. Alors, ça a été repris par ailleurs, mais c'était peut-être un qui a copié de l'autre et tout, quoi. donc on n'est pas sûr de ce critère de l'universalité de l'enseignement des esprits. Donc, c'est une information qu'il est venu apporter euh, qui reste là aussi à, à confirmer ou à vérifier. Tu vois mais après, si une nouvelle information doit venir, elle viendra de façon universelle et pas forcément par des divaldo, comme à l'époque euh, les, les, les, les communications sont venues un peu partout dans des groupes dont on ne connaît pas les membres, on ne connaît pas les dirigeants, on ne connaît rien. Kardec, il avait juste le, le travail, justement, de… Voilà, de, de, de, c'était un peu le point de convergence euh, de ces théories euh, naturel, hein, parce qu'il y, il y avait la revue Spirit, il y avait, voilà, il, il se correspondait avec plein de monde. Euh, Aujourd'hui, je pense que ça se passerait euh, en utilisant les ressources modernes, genre Internet, où, où tu as des, un certain nombre de choses qui vont venir euh, de, de façon spontanément et concordante euh, de, de, de, des quatre coins du monde pour venir dans le même sens. Il n'y aura pas forcément besoin euh, d'un... Enfin, la direction individuelle, comme Kardec le dit lui-même, c'était euh, qu'il y avait un Kardec, un Denis, un Delane... Euh, ou, ou même un Divaldo ou un Chico Xavier, c'était euh, nécessaire euh, à un moment donné. Hein, mais euh, aujourd'hui, euh, de, de, de, hein, déjà Kardec disait, d'une direction individuelle, il faut passer à une direction collective. Tu vois Donc, c'est plutôt une espèce de collectif qui, pareil, se forme spontanément et surtout pas de manière hiérarchique. Hein, des, des gens qui sont, qui sont imposés par des grandes fédérations ou ce genre de choses, parce que là, ça ne marchera pas. C'est un collectif qui se créera spontanément pour venir. Tu vois, on a changé d'époque. Aujourd'hui, avec Internet, on est constamment lié entre nous et la chose va venir de façon spontanée. Donc, ça rejoint un peu l'idée que la médiumnité est appelée à se développer un peu plus au sein de la population, <rire> des populations. Clairement. Euh, plus les esprits évoluent, plus le taux de médium parmi les esprits augmente. C'est-à-dire l'humanité évolue, il y aura de plus en plus de médiums. Et, et voilà. Euh, déjà, Kardec disait que tout le monde est médium, hein, de, de, de, tout le monde a de l'inspiration, de l'intuition, en à un degré quelconque, euh, voilà. oui, mais oui. les médiumnités ostensibles aussi, il y en aura de plus en plus, c'est clair. Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas. Pourquoi Parce que tu as beaucoup de médiums qui ne savent pas qu'ils sont médiums, qui se retrouvent dans des hôpitaux psychiatriques. Tu vois c est, c est, donc, aujourd'hui, il faut, faut attendre que euh, comment dire, les psychiatres comprennent un peu mieux la médiumnité avant que les médiums se développent. Quoi, parce que, hein, faut que chaque chose viendra, entre guillemets, euh, en son temps. Mais c'est clair que la tendance, c'est ça. Oui, Christophe ou Maria C'est encore Claudia. Et Claudia, en pardon. Fait, euh... Juste une question. Euh, Puisqu'on est en transition, on sait qu'on chemine vers l'union entre les êtres. Euh, je me pose la question. Peut-être que cela a déjà été fait. Je ne suis pas au courant, mais j'aimerais quand même savoir. Euh, on n'a pas besoin, peut-être dans la Kardec à nouveau, peut-être qu'on aurait besoin que toutes les associations spirites se joignent. Et que je, quand je dis toutes les associations spirites, je ne parle pas que de la France. Je parle de se joindre Portugal, France, Espagne, Canada, bon, enfin. Et que chacun pose les mêmes questions aux esprits pour voir s'il y a effectivement euh, des, des choses qu'on devrait savoir. Ça rajouter mmh. au lieu d'avoir une seule opinion de l'Evoldo, on aurait les centres spirituels qui seraient à l'unisson, dans ce sens, dans le même bout, renouvelés. Je ne mmh. sais pas, je pose cette question, parce que pour moi, elle fait tout à fait le sens, et le plus grand sens, c'est le chemin de plus en plus vers l'union. Euh, on, on aura commencé par Alain Karnek, on aura passé par uh, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. mais euh, je pense que le but justement de la philosophie spirit, c'est l'union, et, euh, et donc je me pose cette question. Je pense que le chemin, c'est plutôt euh, les associations spirites se joindre, de plus en plus s'unir. Et poser des questions qui nous peuvent faire avancer. Je me pose cette question. Non, tout, à fait. tout à fait. Sauf que le problème, c'est que euh, bon, c'est effectivement ce qui, ce qui va se produire, c'est clair. C'est ce qui se produit déjà euh, une, dans une certaine mesure. Hein Maintenant, la difficulté, c'est qu'il euh, ben, y a l'humain au milieu. Hein. Et dans l'humain, il oui. ben, y a l'ego, il y a, y a des choses comme ça. Hein. Donc, ce qu'on voit ben, en France, il hein, y a cinq fédérations. Vous voyez qui, qui C'est à peine si elles se causent les unes aux autres. Après, vous avez, bah, entre les différents pays, il y a le Conseil Spirit international qui a souffert. Moi-même, j'étais secrétaire général. Hein, j'étais, après Nestor Mazzotti, euh, le, le, le, donc responsable, de, donc secrétaire général de, du Conseil Spirit international. Mais euh, à l'époque, il y a eu une pression colossale venant par exemple des Brésiliens qui, petit à petit, ont pris le contrôle de tout y compris par exemple de choses comme la distribution des livres en France, quoi, des choses très très pratiques liées à de l'argent et tout. Donc voilà, c'est là où on voit que, ben, non, non, nous, il se considère comme étant missionné de, de, par l'ange Ismaël ou je ne sais qui, pour venir sauver le monde en apportant l'évangile partout dans le monde, hein, avec cette conception religieuse de, de, du spiritisme. Et ça, ben, il, comment dire c'est à l'époque, ben c'est pour ça que j'étais parti. Hein. Je me suis dit moi, c est, c est, c est pas, je ne pense pas que c'est comme ça que ça va marcher. Et puis malheureusement, ben, ce qui devait unir justement les spirites du monde entier, ben, il y a pas mal de spirites euh, de, de pays, l'Angleterre, la Belgique, la, euh, le, le, le, le, la Colombie, même en Amérique latine, qui sont sortis suite à cette tentative d'hégémonie de la part des Brésiliens. Parce que ce n'est pas comme ça que ça doit oui. marcher. Encore une fois, il faut que ce soit neutre, multiculturel. L'union, il faut qu'elle vienne de façon spontanée, en respectant chaque fois euh, euh, comment dire, les points de vue, les cultures, euh, etc. Et là, malheureusement, ben, il y aura toujours des individus qui vont venir pour essayer d'imposer leur égo. C'est ce qu'il y a eu aussi en France. Hein. J'étais parti d'une fédération, un nouveau président a été élu. Je suis resté un an et je suis parti parce que la manière dont il procédait à tout vouloir imposer, diriger, suivant ses idées personnelles à lui... Ça ne me convenait pas. Et donc, beaucoup, comme moi, sont, étaient partis à l'époque. Donc, il faut que l'union se fasse, mais de façon différente, non imposée par des personnes qui ont un désintéressement personnel et, et, et matériel surtout, hein, euh, absolu. Hein. Et l'humanité, on n'est pas encore arrivé là. Donc, on a beaucoup de mal encore à avancer euh, euh, dans cet idéal, mais euh, on ne le perd pas de vue. Hein. Et c'est clair que ce projet, euh, si par exemple… Euh, il y a eu un projet il n'y a pas longtemps, en, il y a quelques années en France, hein, on peut toujours trouver sur le site internet euh, un projet qui s'appelait Convergence pour euh, justement poser des questions à différents groupes, recevoir des réponses. Oui. Quand on lit le rapport de synthèse, bon, ben, on voit qu'il y a beaucoup de platitudes et des choses euh, même qui sont euh, manifestement fausses. Hein. Donc euh, c'était quelque chose qui paraît était orienté de façon trop individualiste et qui n'a pas fonctionné. Et donc, la tentative qui est en train de se faire aujourd'hui se fait euh, de façon euh, complètement déconnectée de ces grandes institutions qui cherchent à asseoir leur hégémonie, euh, autant euh... au niveau de l'influence qu'au niveau d'ailleurs aussi financier. Hein. Parce que si, si c'est la, la fédération brésilienne, par exemple, qui vend ses livres en France hein, ou qui les négocie directement, c'est tout simplement parce qu'ils ont besoin d'argent. Et quelque part, les, les fédérations ici qui avaient un peu d'argent grâce à ça, bah, ils sont venus leur prendre. Donc, ça, ça, ça crée tout de suite un couac. Hein, ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein, parce que oui. Il faut qu'il faut qu y ait ce désintéressement. Personne, Dieu ne privilège personne. Hein, euh, ceux, ceux qui pensent que Dieu a privilégié un pays, c'est vrai que le spiritisme s'est beaucoup développé au Brésil, mais de là à dire que... Euh, ce modèle brésilien, on va faire du copier-coller et l'imposer partout ailleurs, c'est faux, ça ne fonctionne pas. Le fait de dire qu'en France que le spiritisme est une religion, vous faites fuir les gens, vous divisez, ouais. vous donnez une mauvaise image, une image négative du spiritisme. Vous associez l'Inquisition, les millions de morts, le, le, le, les tortures, la guerre des religions et tout, au spiritisme. Donc C'est une erreur fondamentale. Au Brésil, mm -hmm. ils n'ont pas souffert ça. Hein, donc là-bas, ça passe. La religion est considérée comme quelque chose de positif. Mais ici, non. non. Donc, ça, ça ne fonctionnera pas. Hein. Et puis, pareil, en disant on va sauver le monde avec l'évangile, euh, à mon avis, euh, ils seront accueillis froidement dans des pays euh, non chrétiens. Donc, par exemple, musulmans ou hindous ou autres. Ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Hein. Il faut aller chercher vrai. cette universalité, il faut suivre cette méthodologie de Kardec et pas venir, même une formule qui a marché dans un pays, ne marchera pas forcément dans le reste du monde. Dans je cette union, on a beaucoup de mal à y arriver parce que ben voilà, c'est encore l'ego, l'individu, des gens à qui c'est monté à la tête. C est, c est pas comme... Et puis d'ailleurs, depuis Kardec, on souffre ça. Hein? Ce n'est pas nouveau. Hein? Donc, petit à petit, je pense qu'on on va y entrer avec justement, il le, le, le... faudra trouver des personnes, des travailleurs désintéressés. Et une organisation sans chef c'est ça qu'il nous faut justement Charles, j'ai une question à poser parce que ça m'intéresse dans le sens que je me suis aperçu que c'était l'ego nous sommes tous des humains oui. euh, on vit dans un monde réel, mais justement je me suis aperçu qu'à un moment donné il serait important que surtout ceux qui sont en travail médiumnique puissent faire un travail en même temps sur soi au niveau de l'ego pour qu'on puisse ah ben, vraiment aboutir à quelque chose qui, qui a des vrais messages, parce que les messages médionniques, sont complètement liés à, au travail de sur soi à plusieurs niveaux. Voilà. Et ça, c'est clairement, qui... clairement écrit dans le livre des médiums, « Influence morale du médium »,« Influence ouais. morale du milieu ben, ». Hein, quand qui parle de l'hygiène mentale que, qui, qui, qui, que le médium doit absolument faire, le médium, c'est pas celui qui donne beaucoup de communication, c'est celui qui donne des bonnes communications. Justement. Et je me et, posais et un, justement donc, là… Depuis 1861, on le sait, ça. Hein, ça fait partie de la médiumnité. Donc, oui, justement, je me posais la question parce que je me suis bien aperçue que ça ne suffit pas d'étudier les œuvres spirites. Si à la base, on a notre ego à, à travailler sur soi, on ne pourra ah. jamais avancer. Je me suis aperçue de ça. Et je me demande la question, est-ce qu'il y a déjà des associations spirites en France qui Font du travail, bien sûr, sans aucun intéressement d'aider d'autres médiums à faire un travail sur soi au niveau de l'ego. Oui, oui, oui, bien sûr, ça existe. Hein. C'est ah, le... justement parce qu'à moi ça m'intéresse énormément mmh. de pouvoir vous avez contribuer des, vous à avez ce bah, Le mouvement spirit francophone, le LMSF, donc lui, c'est pas une fédération, c'est tout simplement mmh. voilà un mouvement. Qui, dont le but c'est d'aider à la diffusion du spiritisme avec bien sûr la synergie de la langue française hein, c'est oui. euh, c'est pour ça qu'il s'appelle francophone mais euh, centré sur des projets concrets et de travail il revendique pas de représenter un pays ou quoi que ce soit pas du tout bien sûr. donc euh, il va toute personne qui va qui s'adresse au mouvement spirit francophone le, le mouvement fera tout ce qu'il peut pour aider cette personne après il y a aussi des groupes qui sont plus orientés sur euh, euh, comment dire, cette réforme morale euh, individuelle. Hein. Ce sont des groupes qui, d'ailleurs, sont… Euh, il y en a un, par exemple, euh, qui, qui participe d'un mouvement qui est aussi international qui s'appelle l'Alliance Spirit-Évangélique. Alors, malheureusement, bon, on revient un petit peu dans la religion, mais sinon de l'évangélique, ils prennent surtout le côté moral Hein, et, et ils insistent très très fort euh, sur euh, l'évolution morale des personnes et donc euh, ils ont des, des groupes d'apprentis de l'évangile donc il y, y a beaucoup de personnes qui se retrouvent euh, dans, dans ce genre de mouvement-là parce que ça les aide beaucoup euh, à faire justement, à travailler cette réforme morale quoi. ils sont assez... Euh... ça va un peu trop loin à mon goût tu vois. moi par exemple je... je, je... Je, je, je n'entrerai pas, je préfère travailler moi-même à ma réforme morale, alors ça peut peut-être paraître prétentieux et tout, que d'avoir, euh, comment dire, euh, de, de passer par leurs critères et par leurs méthodes. Mais euh, ça peut aussi être utile, ça peut, il y a plein de gens qui aiment beaucoup ça. Peut-être qu'il y a plusieurs méthodes, qu'il faut juste utiliser les bons. Mmh. Voilà. Moi, je, je peux vous dire que je suis entrée en dépression en étudiant le spiritisme parce que justement, j'avais plein de choses au niveau d'ego qui n'étaient pas du tout euh, ah, claires. Et, et, et puis, en étudiant correctement avec les bons outils, j'ai pu m'en sortir. Mais justement, c'est les bons outils qui peut-être qui manquent, non Il y a le, le ben CISAC à Bruxelles hein, qui, qui suit euh, cette, euh, cette ligne-là. Hein, donc, c'est une ligne très axé sur la réforme morale euh, des, des, des, des individus. Hein. Mm. Et puis, il euh, y a aussi une personne qui habite d'ailleurs à, à Gémozac. Ça ne doit pas être trop loin de chez vous, ça, c'est en Charente. Mm -hmm. Et oui. qui, qui suit aussi un peu cette, euh, ce courant-là. Donc, euh, voilà, il y, y a aussi des groupes qui suivent ce courant-là en France. D'accord. Voilà. Merci. Ben, ça. alors tu, Christophe, tu me contacteras, je te donnerai le, les coordonnées de la personne. Et puis après, ben, Claudia, ben, tu, tu vois si ça te convient ou pas. C'est pareil, après, il faut chercher les affinités. Hein. Oui, bien et sûr. Par rapport non, à ce que euh... tu me dis, voilà, ben, je, je te verrai plutôt. Euh... Mais bon, après, il ben, faut, faut contacter tout le monde. Et puis ensuite, euh, tu choisis là où ça te ça t'est te, ça le plus profitable. Vincent Je vais juste vous partager une, une expérience que j'ai faite avec euh, des choses en ligne. Hein, des, des, des, un groupe Spirit, euh, je ne citerai pas le l'intitulé du groupe, mais je me suis fait éjecter du groupe parce que je n'étais pas assez croyant. Ah, oui. Et le, la personne qui dirigeait le, le, le groupe hein, était un peu un gourou. C'est-à-dire ouais. que c'est une personne qui disait, voilà qui impulsait le, sa façon de voir les choses et qui disait « si on n'est pas assez croyant, on ne peut pas faire partie du groupe. Ben » Alors, c est, c est, tu fais bien de le dire, Vincent, parce que c'est… Ces problèmes d'individus, d'égo, dont j'ai cité un peu en parlant de cette unification au niveau mondial, ça existe aussi au niveau des groupes. C'est pour ça que je répète ce que je viens de dire. Il faut aller dans un, dans l'autre, dans le troisième, et puis vous restez là où vous sentez, où vous, vous sentez le mieux, le plus à l'aise, ouais. là où ça vous aide le plus. C'est ouais. vrai qu'il y en a qui sont, il y a des gens qui aiment bien euh, hein, euh, un dirigeant qui soit assez directif, d'autres pas du tout. Hein, donc chacun trouve un peu son compte mais dans le mouvement spirit en général le fait d'être directif ça ne fonctionne pas hein, le, le dirigeant qui cherche à imposer ses vues ça, ça... la liberté c'est un des principes de base de la philosophie spirit donc celui à qui ça convainc pas il s'en va hein. donc pour un catholique quitter l'existe catholique c'est une décision très très difficile lourde et grave et tout l'excommunication j'en passe c'est des meilleurs hein l'excommunication pardon alors que pour un spirit non la, la, la philosophie dit que tu es libre tu peux venir partir revenir librement donc c'est beaucoup plus facile beaucoup beaucoup moins contraignant hein, ce, euh... beaucoup plus facile pas forcément parce que alors les gens qui font partie d'un groupe spirit c'est quand même un support pour des gens qui sont isolés comme moi hein, qui suis qui suis seul euh, c'est un support affectif et le groupe est, est, est un Quelque chose qui peut aider la personne à ne pas être à se sentir moins isolée. Mmh. Et le fait de, de se sentir stigmatisé à l'intérieur d'un groupe, ce n'est pas toujours aidant. Ouais, <rire> et ce n'est ça. Et, et ça, et ça, pas évident de sortir du groupe. C'est aussi ouais. les problèmes de, de, de, de fonctionnement religieux. C'est-à-dire que si on ne pense pas comme on doit penser, on est éjecté. Quoi. Ben, voilà. et, et en fait, là, on est aussi un groupe. D'accord On est un groupe virtuel, mais on est un groupe. Hein, tu vois et, et donc, moi, j'ai peut-être mon style, j'ai certainement aussi beaucoup de défauts et tout, euh, mais de, de, de ce point de vue-là, euh, voilà, les gens peuvent venir exprimer même des opinions différentes. C'est pas moi qui vais me bloquer. Hein. Ce qui qui va qui bloquer, alors j'argumente, je, je, évidemment, j'explique hein, euh, par rapport à la base de la philosophie, hein, ce qui fait sens et ce qui ne fait pas sens, mais tout le monde est le bienvenu. Il hein. n'y a pas besoin d'avoir d'étiquette ou quoi que ce soit pour... Euh, pour, pour rejoindre ce cours. puis, le groupe de TAN, d'ailleurs, on a une réunion présentielle cet après-midi, si, si je me souviens bien. Tu me diras, Marie-Antoinette, si je passerai te prendre ou pas. Euh, et donc, euh, pareil, c'est aussi un groupe qui, qui se réunit comme ça par affinité. Et il y a des gens qui sont venus, qui sont repartis parce que ça ne leur convenait pas, euh, qui sont ensuite revenus et puis sont toujours les bienvenus. Voilà, c'est ça. Il faut que ce soit libre. Le principe de liberté, la loi de liberté, c'est une des dix lois fondamentales, les lois morales, c'est la loi de liberté. Je parlais tout à l'heure d'autonomie, hein, le liberté, égalité, fraternité, tout ça, ça va dans ce sens. Regardez ce qui se passe dans les guerres en Ukraine. C'est la lutte de l'autorité contre la liberté. Hein. Une partie qui n'était même plus d'un pays souhaitait euh, s'émanciper, euh, aller vers euh, notre, un autre courant, une autre tendance, et puis l'autorité de l'autre côté qui a vu ça d'un mauvais œil, hop, ça fait une guerre. Regardez ce qui se passe en Iran. Hein, l'autorité qui cherche à imposer des choses, euh, et puis les gens qui ne veulent plus, euh, qui, qui veulent plus de liberté. La majorité des conflits dans le monde, c'est entre l'autorité et la liberté. Le, la philosophie spirite, elle dit... La liberté, pour nous, c'est un, un principe de base. Voilà. Alors, il y a, euh, donc dès qu'il y a un chef, ça fonctionne plus. C'est pour ça que je dis qu'il faut des organisations idéalement sans chef. Mais on peut comprendre que dans la période où on est, euh, des personnes ont besoin d'un peu plus d'autorité pour euh, suivre leur chemin. Et c'est pour ça qu'il faut, faut de tout dans le mouvement spirit. Mais la tendance à long terme, c'est la liberté. Voilà. Et liberté, notamment quand on parle de méthodologie comme aujourd'hui, eh ben, c'est pareil, hein? le, le, la le, le, le, les écoles scientifiques qui, qui, qui s'enferment dans un dogme sont plus scientifiques. Le scientifique, il doit être ouvert à tout ce qui se présente et euh, donc euh, tout examiner et puis euh, tout analyser. Voilà. Dès qu'il y a un parti pris, des a priori, des choses comme ça, ben forcément, euh, ça réduit. Mais comme on le voit, euh, les fausses théories finissent par tomber d'elles-mêmes avec le temps. Même si aujourd'hui, le pouvoir de communication est tel que, euh, je crois que j'en ai déjà parlé, hein, aux États-Unis, vous avez euh, une association, un groupe qui soutient Mordicus que la Terre est plate. Et vous avez des images 3D avec euh, la Terre sous forme de frisbee qui volerait comme ça au milieu de l'espace, et il y a des, des, des milliers de personnes qui suivent euh, voilà. Donc librement hein, euh, ce genre de courant. Mais bon, euh, voilà, si c'est vrai, euh, ça, ça, ça restera. Si c'est faux, ça tombera tout seul, tôt ou tard. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir le respect de toutes les opinions, hein, même, même si les opinions qui sont fausses. Voilà. Alors il est déjà 9h30, ben, écoutez merci, hein. désolé pour le petit retard ce matin, hein. je, je ferai plus attention, je prendrai un peu moins mon temps le matin pour euh, arriver euh, 10 minutes avant. Donc euh, après dans, dans le détail là vous verrez, Donc on a vu les points principaux mais bon ça, ça va de façon beaucoup plus profonde. Hein. Euh, mais les, les points fondamentaux, c'est ça, hein, euh, la méthodologie et puis le contrôle universel de l'enseignement des esprits, c'est vraiment des choses auxquelles il faut qu'on se tienne encore aujourd'hui hein, pour ne pas euh, euh, introduire des, justement des, des, des, des, des choses euh, fausses, pour ne pas troubler l'esprit des gens avec ce que Kardec appelait des chimères à l'époque. Hein. Euh, et aussi, ben, ce, tout, tout, tout, toutes ces questions de, de, euh, du caractère évolutif de, du spiritisme. Euh, donc, la semaine prochaine, on verra. Euh, hop, oh, il s'est perdu. Voilà, on verra. Euh, ben, on, on va faire juste un petit tour d'horizon. Donc, les livres de base, qui sont les cinq livres de Kardec, ben, on va les prendre un par un. Et puis, bon, alors, vous les avez peut-être déjà tous lus. Mais juste pour rappeler, voilà ce que chaque livre contient. Voilà, donc c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Voilà, ben sinon ben je vous remercie, ainsi que tous les esprits qui étaient là aujourd'hui avec nous pour nous aider dans ce cours. J'espère que ça aura été profitable pour chacun de vous, y compris pour les esprits qui étaient avec nous. Et puis je vous souhaite un excellent dimanche, et puis une excellente semaine, et je vous dis à lundi. Merci beaucoup. Eh ben, bon dimanche. Merci. Merci.